Bonjour J'ai découvert qu'avec Microsoft, on pouvait s'enregistrer en train de jouer. Ça veut dire que je vais pouvoir vous faire finalement des vidéos sur Disney Dreamlight Valley. Quand le jeu est sorti, j'ai fait un live Twitch pour qu'on puisse le découvrir ensemble. Le problème, c'est que bah, mon PC, c'est juste un PC portable. Donc, il est suffisamment puissant pour supporter le jeu, mais pas pour le jeu plus le stream en même temps ce qui fait que j'ai passé une heure juste à chercher mes 5 outils là au tout début du jeu parce que ça laguait, ça laguait, ça laguait et en fait je me rendais même pas compte que j'y arrivais pas à cause de ça au départ et j'ai dû me résigner à... à ne plus faire de live sur le jeu. Et là je découvre ça et je me dis que ça pourrait être un super moyen de vous poster une petite vidéo un peu découverte du jeu même si maintenant bah, où j'en suis je suis bien avancée mais je peux quand même vous montrer le jeu, vous le présenter même si vous avez sûrement vu plein de chaînes <rire> qui l'ont déjà fait avant moi. Je blabla bla pas plus et je vous propose de me vous balader avec moi dans ma partie de disney dreamlight valley pour ceux qui étaient là sur le live vous vous rappelez de ma lulu ma tortue elle est trop chou regardez je l'aime trop lulu elle est trop belle je meurs voilà c'était le moment appréciation de ma tortue ce que j'aime bien faire en général, c'est me concentrer sur les quêtes, mais là j'ai que des quêtes compliquées. Donc je pense pas que je vais m'éterniser dessus maintenant, mais je peux vous montrer un peu comment fonctionne le jeu. Déjà ça c'est ma petite maison, enfin petite, <rire> j'aimerais bien la même en vrai. Pour l'instant je sais pas si c'est possible au niveau du dessus, mais j'aimerais bien changer la couleur de ma maison parce que déjà l'espèce de de bois jaune au dessus là vraiment c'est pas à mon goût du coup je fais mon petit tour habituel de récolte hein, parce qu'on a souvent besoin de matos pour les quêtes ou aussi pour la revente j'ai pas vraiment eu le temps de jouer ce matin mais si j'avais eu le temps j'aurais planté des graines de de riz et je les aurais récoltés et revendus parce que ça rapporte pas mal d'argent. Comme on a pas mal besoin d'argent dans, dans ce jeu, je vous jure, Animal Crossing, à côté, c'est easy peasy. Tu peux pas te téter dans Disney Dreamlight Valley. Ça fait trois fois que je les arrose. Je sais pas si c'est un bug dû à, à l'accès anticipé ou si c'est fait exprès pour, pour le fun du jeu. De que les plantes ne poussent pas du premier coup. J'ai un peu aménagé la place de l'esplanade. Là j'ai mis la maison de Rémi. juste à côté j'ai mis le magasin de Picsou et le restaurant. J'aime bien ce côté un peu citadin, je trouve ça chouette. Et puis là j'ai mis Mickey et Minnie juste devant, côte à côte bien sûr. Et moi j'habite juste en face pour l'instant, voilà. Au niveau des biomes, il me manque plus que la forêt euh, oubliée, quelque chose comme ça. Les terres oubliées, je sais plus. Ouais les terres oubliées, c'est le seul biome qui me manque à débloquer. Et sinon, vous voyez qu'au niveau des personnages, tout le monde est là. <rire> enfin, presque, il me manque juste Eric. Et ensuite, j'aurai tous les persos dispo à ce jour. Je sais pas si c'est le cas dans votre partie aussi, mais moi, Merlin fricote beaucoup avec Gothel. <rire> Vraiment, genre, <rire> il faut vous pécho, les gars, franchement. Alors, au niveau des quêtes, je vais vous montrer où j'en suis. Bon, là, le land de la prairie est un peu chaotique. Je compte le refaire sous peu niveau déco parce que... <rire> C'est pas cohérent, c'est pas cohérent. Au niveau des quêtes, je vous montre. Euh, je suis sur la quête d'Elsa, qui est pas très compliquée en soi. Il faut juste que je me motive à continuer. Celle de Christophe, elle demande un peu de fibre. Et la fibre n'est pas hyper facile à faire, je trouve. Pareil pour Gothel. Et mini, bon bah mini. On en parle ou pas de cette quête, les gars Vraiment et pour le reste, il faut que j'augmente les niveaux d'amitié. Écoutez, c'est sur ça que j'aimerais bien travailler. Surtout la quête d'Ariel, parce que je veux débloquer Eric et je pense que c'est par elle qu'il faut passer. Les persos qui vivent dans l'eau, c'est pas les plus faciles à trouver. Hein. Parce que des fois, ils disparaissent comme ça et tu te dis « Mais attends, euh, en fait, ils viendraient apparaître dans la mer alors qu'il y a deux secondes, il était <rire> dans la rivière de la forêt. Vas-y, il faut que je fasse tout le chemin maintenant. » Je sais qu'elle est plus au souhait, hein, mais <rire> des fois, ils arrivent quand même à nous avoir. Ariel, où es-tu Ma chère. Elle est là. Elle est cachée derrière les feuilles. Ah oh non, mais Ariel, sérieux. Voilà, elle est partie. Qu'est-ce que je disais J'en ai marre. Où est-ce qu'elle est, qu elle est Ah, elle revient. Ok. Elle est revenue, c'est bon. Ariel. Oui, mais comment je te parle, bichette T'es à 20 km de moi. Bon voilà. Un des premiers problèmes du jeu. Il faudrait peut-être qu'ils s'arrangent pour qu'on puisse parler aux persos qui sont dans l'eau. Ou alors je fais le tour. Je peux aussi être intelligente éventuellement. Ah voilà J'ai une super idée de ce qu'on pourrait faire ensemble. Oh, petite discussion. Ah bah super, j'ai passé un niveau. Du coup je suis à un niveau de débloquer la prochaine quête. Et ça c'est une bonne nouvelle. Je vais essayer de lui offrir des cadeaux, mais j'ai oh, pas grand chose bonjour. sur moi. Euh, je n'ai rien de ce que tu exiges, Ariel. Je vais essayer de lui trouver un lingot d'or. Donc je vais aller lui fabriquer ça. Ah, j'ai gagné un peu de poussière Dreamlight. Coucou Mini on va discuter. Je que tu sois là. Oh, Minnie ses nœuds vraiment. <rire> très vite. Minnie, je suis pratiquement au niveau 10 avec elle. Euh, J'ai que deux persos au niveau 10 pour l'instant. C'est Mickey et Merlin. Euh, J'ai dit que je faisais quoi Que j'allais fabriquer des lingots d'or pour Ariel. Enfin, un lingot d'or. Madame a des goûts de luxe, que voulez-vous Lingot d'or. Allez, un petit lingot pour Ariel. Je vais lui apporter. Pas d'Ariel à l'horizon. Où est-elle passée C'est vraiment la carte du maraudeur, ce truc. <rire> tu peux surveiller les gens. Ah, merde, elle est là. Bon, bah... C'est parti. Ariel Tu n'es plus là, déjà le temps que je fasse le voyage Elle me troll, bah ben si elle est là Ah pff, Mais faut pas te cacher ma bichette <rire> On joue pas à cache-cache Bah ben, j'arrive pas à lui parler Quelle est cette sorcellerie encore Mais enfin C'est vraiment quand je stream Qu'il m'arrive des trucs cons comme ça hein. D'habitude ça m'arrive quand même Mais un peu moins Oui plonger dans un rocher Pourquoi pas après tout Bon, moi, je veux parler. Ariel, là, je t'ai mmh. fabriqué un lingot d'or et tout. Tu pourrais au moins m'accorder mmh. un peu d'intention. Moi, je veux parler à la petite sirène sur le champ. Mmh. Euh... Oh, je ah, bon. Venir ah bon, OK. Il fallait que je me mette devant le rocher. Je pense qu'elle ne veut pas me voir. Je ne suis pas assez fancy pour elle. Et je ne mérite pas de la voir en face de moi. <rire> Il est où, mon lingot d'or Il est là. Eh ben, je t'en prie. J'ai pas vu où j'en étais, du coup. Euh... Bah tiens, cadeau. Ah, mais c'est bien Je vais lui trouver sa fleur rouge et elle sera bien contente. Euh, la fleur rouge qu'elle voulait, c'est laquelle déjà Ça va me revenir en voyant le nom, je pense. Non, c'est là, les fleurs. C'est L-M-N-O-P... C'est ça, pense t rouge c'est sur l'esplanade, allez, on va cueillir ça, de bien en avoir une quelque part. Pourquoi je force autant sur ma voix quand je parle alors que je pourrais juste parler comme ça, c'est-à-dire rien comprendre de moi-même. Ah, là. C'est bien ça, on est d'accord. Je vais lui apporter un écureuil. À lui, je peux l'approcher. J'ai des pommes sur moi. Les écureuils, c'est des pommes qu'ils aiment bien. Merci petit écureuil. Ton amitié m'est précieuse. J'espère qu'Ariel est toujours devant son rocher. Je me remets là, hein, écoute. Voilà. Oh, bonjour. Bonjour. Oui, le niveau 5. Alléluia. Oh. Magnifique plan, on adore <rire> Ah mais trop bien, j'aime trop ce pull Allez, je vais me changer en plus Comme ça je gagnerai du Dreamlight Attends, hein, faut que je parle à Ariel d'abord Pour débloquer la quête avant qu'elle s'en aille Bah, il a pas de quête Ah mais c'est pas niveau 7 que je dois aller Oh non Je me suis hypée pour rien Ah oui, faut que je sois à niveau 7 Pff on verra plus tard, Là, j'aurai pas le temps d'augmenter le niveau dès aujourd'hui on va changer comme je vous l'ai dit mince, garde-robe euh, il faudrait une touche qui nous permette d'enlever tous nos vêtements d'un coup et de rester avec, je sais pas, un sous-vêtement ou un truc mais, mais j'en ai marre de tout enlever à chaque fois <rire> même si je sais qu'il suffit de changer de, de, voilà, de tenue et ça, ça l'enlève, mais c'est chiant quand même Qu'est-ce que je mets J'aimerais bien mettre mon nouveau pull. Je l'adore. Je vais aller voir ce qu'il y a chez Pixou. Bon, je crois que je suis pauvre, mais euh, j'aime bien, moi. Ah, c'est sympa comme ça, la tenue. Je vais juste enlever le manteau. Ouais. Non, là, ça fait... Oh, si, ça fait bien. J'aime bien. Bon, je préfère rester un peu sans. Vraiment j'ai plein de chaussures. Enfin plein de chaussures. J'ai plusieurs paires, mais je mets toujours cette paire de baskets jaunes. Je les adore. Je vais mettre mon petit collier préféré. Et qu'est-ce qu'on met sur la tête Des oreilles de Mickey, bien sûr J'adore celle-ci. Est-ce que j'ai pas. J'ai pas de trucs un peu assorti, c'est dommage. Ou alors je mets serre-tête, c'est mignon, non Non, ça fait répétit avec le collier. Je préfère. Ah voilà, j'aime bien comme ça. On va mettre les oreilles noires. Allez. Lulu Lulu ma tortue On va enlever ce truc moche là. Au niveau des outils, on peut les améliorer. Euh, je crois qu'il ne me manque plus que l'amélioration euh, bloc de glace pour enlever les trucs de glace euh, dans les royaumes de la... dans la terre ou dans la terre enneigée là. Et sinon, je crois que le reste, je suis au max. Ou alors il me manque un niveau. Ah non, non, non, ça c'est bon. Allez, un peu de prospection. Moi je suis tel Pixou, je veux me faire de l'argent vraiment. Ah non, j'ai plus de place. Ah si. Il ouais, y a des pierres que je garde parce que je sais que des fois on en a besoin pour les quêtes. Et... <rire> J'essaie d'être un peu prévoyante. On va aller voir ce qu'il y a chez Pixou, je pense qu'il a changé ses articles. Je vais peut-être aller vendre un truc avant, vu que je sais plus combien j'ai sur moi. En argent. Gotel. Ah, je vais enlever ça. Je vous jure, ça m'insupporte ces trucs-là. Ah j'ai vraiment dé voulu débloquer les outils au plus vite pour mon bien-être personnel de ne plus voir ces choses affreuses dans mon royaume. Le stand de Dingo. Tiens, salut Qu'est-ce que je lui vends Ah, j'ai pris des pierres dont j'ai besoin. Bon, je vais lui vendre 1900. Je vais lui vendre un grenat. Et là, j'ai pas... J'ai pas grand-chose à lui vendre, là. Ah, je vais vendre mes pierres parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Ce qui est un peu chiant, c'est quand t'as plein de quêtes en cours, ça te prend toute la place. quoi. Regardez, j'ai trois lignes d'objets de quête, c'est un peu chiant. En plus, j'ai déjà fait la quête avec la plume de Donald. Je sais pas pourquoi je l'ai encore euh, avec moi, dans mon inventaire. Est-ce que j'en ai besoin pour une autre mission Peut-être ma quête, ma quête en cours avec Donald ou Christophe, je sais pas, bref. Je vais regarder mes amitiés. Parce qu'ici, on, on se fait des amis de manière intéressée, selon ce qu'on peut débloquer. <rire> Disneyland Ouais, Dingo, Donald... Maui, ah oui, Pixou, Picsou, j'aimerais bien avancer avec lui, là. Mais je vous ai dit qu'on allait chez Pixou en plus, chez la mémoire courte. Il bah, n'y a pas beaucoup de musique hein, dans ce jeu. Hein. Elle arrive de temps en temps, des fois, mais sinon, il euh, y a des fois, pendant un long moment tu n'entends rien du tout. <rire> Bravo <rire> quelle star <rire> Il est trop mignon. Bonjour Putain, mais cette lampe, elle est là tous les jours. Ils veulent vraiment que j'achète cette lampe, en fait. Ça va, Dingo Salut, Tiens, où j'en suis avec lui Ah, oui, c'est vrai qu'il sait rien faire, j'ai déjà eu ce dialogue. <rire> Qu'est-ce qu'il veut comme cadeau, Dingo Ah, bah, cadeau. Allez. Je suis bientôt au niveau 10. Je suis contente. Hop, Un peu de Dreamlight. Désolée dingo, je te pousse sans vergogne. Est sympa ce jean. Et... Mais j'ai pas assez d'argent. Comme dans la vraie vie. <rire> Lol. Ça c'est quoi C'est une chemise Elle a l'air jolie. Ah oui, un autre truc qui devrait améliorer c'est qu'on peut pas essayer les vêtements avant de les acheter. Et ça, ça m'agace. Je vous jure, ça me frustre. Jolie paire de chaussures. J'ai bien envie de me les acheter, mais je vais aller voir ce qu'il y a en haut d'abord. Waouh Oh, mes aïeux, comme c'est beau Mais tu mets ça où Ça bah oui, Tu peux mettre dehors, c'est vrai, j'avais oublié qu'on peut décorer l'extérieur. Simple mais jolie, j'ai presque envie de me l'acheter. Mais je vais attendre, je préfère acheter les chaussures. Allez, ruinons-nous De toute façon, vu le peu de fortune qu'on a... Ce jeu est terriblement réaliste, genre, quand t'as pas d'argent, tu te dépenses quand même, tu te dis, bon. Des fois, tu sais, t'es pris entre deux moods, genre, le mood où tu te dis, ouais, mais Thug Life, allez, quitte à être pauvre, autant se faire plaisir, ou alors le mood, non, mais il faut pas, je vais être dans la dèche, sinon, faut que je fasse attention. <rire> alors, qu'est-ce qu'on fait, mes amis Je vais voir qui est dans le coin. Quelle quête m'intéresse Anna, ça m'intéresse aussi. Ah, mais faut niveau 7 aussi. Il faut que je que je progresse la quête de Christophe. Est-ce que je me reconcentre sur la quête de Christophe ou pas Ça fait un moment qu'elle traîne ici. Mais elle est un peu dure aussi à faire. Je vais regarder où on peut trouver du tournesol et des cannes à sucre. Ah, ils sont sur la... Mais oui, c'est vrai, je suis bête. Justine, franchement, la canne à sucre, je sais plus, là, je crois que je peux en acheter en plus sur un des stands, c'est sur la plage aussi, bah, on va aller à la plage, du bois, du bois, Hop, ma plage, pareil, j'aimerais bien la réaménager un petit peu. Mais j'aime bien le niveau paysage. Là, il y a la caverne d'Ursula. Juste à droite, c'est celle de Maui. Et j'ai mis au fond là-bas le château d'Ariel. Je voulais pas la mettre trop à côté d'Ursula. <rire> Et oui, je pense à plein de petits détails comme ça. Ça m'éclate. Genre, est-ce que vous aussi, si vous jouez à ce jeu, vous choisissez les spécialités de vos personnages quand vous gagnez, vous savez, le niveau 2 d'amitié, selon leur caractère ou leur film Moi, je sais, par exemple... <rire> que euh, Maui et Vaiana c'est la pêche tous les deux et euh, Christophe je l'ai mis en... en excavation là les trucs avec la pioche et euh, voilà à chaque fois je me pose la question Wally je l'ai mis jardinage avec les plantes par exemple voilà <rire> ah est-ce qu'on a du poisson ou des algues les algues on en a besoin souvent c'est abusé bon c'est pas très dur à avoir mais flemme souvent on va aller vendre le poisson et acheter des cannes à sucre. Tiens, salut. Tiens mon poisson, je m'en sers presque jamais, alors je m'en sépare sans regret. Je vais vendre mes champignons, allez, j'en ai pas mal en stock, c'est pas très grave. J'aime pas trop le creuser parce que je trouve que c'est un peu galère niveau gameplay, en tout cas sur PC. Tu vises pas toujours juste, et c'est chiant. Bref, les tournesols. Ah, j'en vois par ici. J'ai pas acheté la canne à sucre. Je n'ai pas de tête, c'est terrible. C'est pas grave, je vais cueillir mes tournesols d'abord. Ariel arrive. Bah. C'est pas ça la canne à... Oh, mais j'ai acheté des graines. Mais arrêtez-moi. Vraiment TDAH mon ami Du coup je sais plus si c'est deux ou trois Ça m'a perturbé. Pas grave on va dire que c'est deux Il me faut de l'ail Et l'ail j'en ai cueilli Je crois que c'était dans les terres glacées Ah non dans la forêt du courage Autant pour moi hum. Alors je crois que c'est très fin Et que c'est dur à voir Si ma mémoire est bonne Ah Berk par les pouvoirs du prisme lunaire. Ah wow. oh, ça, c'est chiant aussi. Pour les pièces, ça marche, mais pour les autres trucs... Oh, sur PC, c'est galère. Ça m'agace. Ah, oh, bah oui, je suis coincée, évidemment. Là, je vois rien. Bref, j'abandonne. C'est sympa de faire des bonus, les gars, mais il faut trouver un autre moyen, là. C'est pas possible. Trop d'arbres, tu peux pas voir à travers. C'est chiant. Ça disparaît aussi, les autres bonus, quand c'est pas les pièces, ça disparaît avant la fin de la musique, genre limite à la moitié. <rire> du coup, ça fout le seum à chaque fois. J'ai dit que j'allais chercher de l'ail et je m'en vais. Voilà, c'est mon seum qui m'a emporté. Ah là, de l'ail. Oui Trop bien j'avançais dans une quête. I am happy. Euh, fabrique la potion de chaleur estivale. C'est parti donc là, je vais retourner chez moi. Je suis perdue dans cette forêt. Je n'ai pas l'orientation, tout comme dans la vraie vie. C'est un peu relou. Allez, je passe pas par le puits. On va faire une petite marche. Bon, en fait, ça lag, On va prendre le puits. Allez, comme ça, on ira voir Elsa. Et on aime voir Elsa, parce qu'on aime Elsa. La potion. Ah, c'est bien en plus, parce que je crois que c'est la quête qui va m'améliorer, ma pioche. Oh, bah Elsa, bonjour. Tu parles à l'arbre, là, j'ai pas rêvé. <rire> Elle est trop chou. Tiens, bonjour. bien j'améliore ma pioche <rire> ah, je te remercie cool on va aller près de la grotte de glace cette fameuse grotte je me demande ce qu'il y a dedans sûrement un souvenir oui parce que ce jeu a quand même une intrigue je sais pas si vous avez suivi mais vous arrivez dans un royaume ou qui a été atteint par l'oubli et donc les personnages ont oublié la plupart euh, ils sont d'où ils venaient, etc. Et en fait, on essaye de récupérer les obres de chaque biome et de les remettre à leur place pour que la magie de la Dreamlight et donc pas la magie des ténèbres perdure dans ce dans notre royaume et que les personnages puissent retrouver leur mémoire. Et on cherche aussi plein de petits objets qui peuvent leur permettre de récupérer leur mémoire. Enfin bref, on essaye de les aider parce qu'on a la bonne magie. Mais je ne vous en dirai pas trop sur l'intrigue du jeu. Ensuite, je vous laisserai découvrir. Bah tiens, allez. Satisfaction. Ouais, des boules de neige. Moi j'enlève tout, hein. C'est pas beau. Enfin, c'est plus joli que les champignons, etc. Mais... Repardons Elsa. Ah, oh, bon, ok. Bon, je continuerai après. Je vais rentrer dans cette grotte. C'est vrai qu'on peut pas passer là, ce qui est complètement idiot. <rire> Allons voir. J'ai oublié, mais si vous voulez pas vous spoiler l'intrigue du jeu, bah <rire> regardez pas, je vous mettrai un timing pour vous dire quand est-ce que j'aurai passé ce passage, si vous voulez. Perso, je fais presque jamais de plat, je sais pas vous, mais pff, je me contente de bouffer euh, des fruits. <rire> Qu'est-ce que j'ai gagné ah, ouais, mais j'ai pas de place dans mon. Attends, je vais lâcher ça deux secondes. D'accord. Quoi d'autre Des épines. Je suis Elsa et explore la grotte. Elsa, où es-tu passé Là. Vas-y, je te suis. Je suis là. Ah, d'accord, faut que je parle maintenant. Bonjour. Merci Bonjour. Elsa, comme c'est pratique. Sur le sol, l'emblème bleu. D'accord. Ouh, le beau coffre. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur? Ah! Mais! Ma boule de neige, elle est coincée. Oh, bref. Écoutez, les gars. Ah, mais j'ai plus de place dans mon inventaire. Ici, On va laisser l'émeraude à la place. C'est pas très grave. On la récupérera après. Mais non! Voilà! Ah non, attends. Moi, je veux mon coffre. Ah, je peux pas l'avoir. Parlons à Elsa. Tiens, bonjour. <rire> je te remercie Oui, je me doutais que ça venait d'ici Hop, cadeau Il m'en faut plusieurs, mais oui, il me faut les quatre autres Ça me paraît logique, mais t'en vas pas Elsa Pourrais-tu venir m'aider mmh. Oui Ouais, il va falloir trouver les autres emblèmes. J'avais bien compris. Chose de chez toi. Trouvons les autres emblèmes. Elles doivent bien être dans la grotte, non bon, Je vais laisser mon émeraude ici. Attends, c'est tout C'est dans les... La suite des quêtes, après Elle est où, Elsa Elle est là. Ah bah oui, d'accord. Bon, écoutez. Bon, moi, je reprends mon émeraude, dans ce cas je vais lui offrir un petit truc pour passer au moins au niveau 2. Tu es contente, je suis de retour chez toi. Tiens, bonjour. Que veux-tu, ma chère Ah, j'ai pas de diamants, désolé. Je lui donne pas mon émeraude. Je vais lui donner mon aigmarine. Non, pas mon marine. C'est trop. <rire> J'en ai besoin. Laissez-moi être radine un peu. Allez, je lui donne mon émeraude. C'est bien parce que c'est Elsa. <rire> Oui, trop bien nouvelle coiffure Ah, en quoi je vais la mettre Elsa du coup je pense que l'extraction ça me paraît plus logique vu qu'elle m'a aidé à améliorer ma pioche allez c'est parti je voulais aller voir là bas qu'est ce qu'il y avait derrière d'accord je ne peux pas encore y aller Sauf si je déplace le puits. Petit glitch en passant. Mais bon, je ferai ça plus tard. Qui vais-je aller voir Ils veulent tous le niveau 7, là, c'est chaud. Non, Elsa, elle veut que le niveau 3. Pixou, il veut niveau 8. Rémi, niveau 4. Je vais aller voir Rémi. Non, c'est pas par là. Serais-tu dans ton restaurant Non, il est chez lui. Maintenant, faut que je le trouve. Rémi oh, Ah, il est caché <rire> Salut Hello mmh. C'est faux, j'aime pas la sauce. Mais c'est pas grave, c'est qu'un détail. On en est où avec hey, est toi Qu'est-ce que je peux lui offrir Ah, du blé. Très bien. Cadeau. Oui, on y va Ah, c'est okay. bien J'ai aussi augmenté d'un niveau. Ouhou. Je vais débloquer une nouvelle quête avec Rémi. D'accord. Faut qu'on aille voir Merci. Mickey pour retrouver les livres de recettes de Rémi. A priori, Mickey, c'est mieux que Rémi ou sont ses livres. <rire> ah, Mickey a faim. Ah, je vais nourrir Vaiana. écoute... Ah mais j'ai pas de poisson. Mince alors. Bon bah je vais pas nourrir Vaiana. Désolé. Mickey, je vais te déranger pendant ton repas. On se revoit vite. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il me faut de cette liste? D'accord, donc il y a un trou qui est dans les terres de neige, un trou qui est dans la grotte mystique et un trou qui est près de chez Dingo. D'accord, ça devrait être quelque part ici. Ça va, Wally? Tu sais que je t'adore? Là. Peut-être là. Wouhou Et de 1. Et là, j'essaye de reboucher le trou. Voilà. Ouh Compliqué. Euh, ensuite, on a dit la neige et... Et je n'ai pas de mémoire. C'est terrible, j'ai déjà oublié. Pff. Allons dans la grotte mystique. Qui est près de chez Vaiana, chez moi. J'ai vraiment hâte qu'il y ait les persos d'Atlantis dans ce jeu. Parce qu'au vu de la grotte, je pense que c'est prévu. Oh là là Je veux Milo Ikida Ça se trouve, c'est pas là-dedans. Hein. Peut-être que je me fourvois. Peut-être que c'était à l'extérieur. Oh, mais par où je descends, je suis perdue. Voilà. Compliqué, hein, des fois. Non, maman, c'était pas là, en fait. Ah, bah si. J'ai pas rêvé, ça me fait plaisir. Ah, merde. Il faut que je fasse un sacrifice. Bah, mes pierres. Hein. Franchement, je m'en cogne. Et le troisième livre. Il faut repartir maintenant. Allons dans les terres glacées. On va passer par la forêt. Vu que j'ai pas ouvert le puits là-haut encore. Ça va être l'heure de goûter aussi. Moi j'ai faim. Il y a quelques œuvres que j'ai repérées, mais je peux pas encore les débloquer. Ça m'angoisse. J'ai trop envie d'aller les chercher. Bon, je sais pas... C'est peut-être vraiment le pont, en fait, que je pense. Je vais aller voir en bas, par là. Mais là, c'est pas assez enneigé. Il est où, mon téléphone Oui, des fois, je, je triche en regardant sur Google quand j'ai des doutes comme ça. Parce qu'avec mon anxiété, ok, ouais, je me cherche une excuse, quoi. <rire> je marque Disney Dreamlight, le nom du personnage... C'est pas la forêt glacée, c'est la plage. Je crois qu'il y a un chemin par ici. Là, voilà. Là Oui, j'ai confondu le sable avec la neige, quoi. Il y a quoi Ça se ressemble En plus, c'est même pas celui-là. Le ponton, on a dit, donc ça doit être plus près. Voilà. Voilà. Ah, mais j'ai plus de place. Je peux pas me séparer de ça. Je vais me séparer de ça. Rapportons ces livres à Rémi. Est-ce que je peux te parler Bien sûr. Ah, Christophe dîne avec Vaiana, je crois. <rire> Hé, hey, c'est toi faut que j'aille chercher des cacahuètes mais où est-ce qu'il y a des cacahuètes oh faut que j'aille chez lui dans, le, dans son royaume j'aime pas retourner dans les royaumes après il n'y a rien à faire à part euh, <rire> à part aller chercher des trucs vous savez que j'ai découvert seulement hier ou avant-hier que la reine des neiges qu'on pouvait avoir Anna et Elsa euh, au dessus là <rire> vous voyez les taches qui brillent au premier là j'avais pas vu, je croyais que c'était dans une quête qu'on les débloquait. Du coup, moi, j'étais en train de chercher et tout. Et puis, euh, je suis allée voir sur Internet pour euh, je sais plus quoi. Et c'est là que j'ai vu que Elsa et Anna, elles étaient là. Bravo. Des cacahuètes. Bah, il a plus les trucs pour acheter. Je suis perdue. Ah, si. Je ne vois toujours pas de cacahuètes. Ah, on peut regarder... Je savais pas. Il m'en faut qu'un seul Oui. On va lui apporter ça, puis on va pas tarder à s'arrêter, je pense que ça suffit. Allez Ouah, des nouvelles recettes Qu'est-ce qu'on fait du coup comme repas Allez Voyons ça. Ah d'accord. Il euh, faut que je cherche moi-même, c'est ça Ah mais attends. Je sais, c'est moi qui est bête. Il <rire> faut que j'apprenne les recettes d'abord. Oh là là, la gaufre Mickey. Oh Quel hype. <rire> je l'aimerais bien avoir la en vrai, cette gaufre. Mmh. Allez c'est parti! Les recettes! Ah, faut que j'achète des œufs et du lait. Je vais en prendre deux de chaque parce que je sais plus. Ouais, j'ai pas remis la recette, je m'en souviens. Voilà. <rire> euh, Cuisinons. Ah. Et eh ben je vais renoncer à mes graines. Oh là là, regardez-moi ça. <rire> et l'autre, il me fallait juste euh, cacahuètes et du blé, oui. Et je vais me... Ah bah non, c'est bon. Ça y est, Rémi. Besoin de humain. Tu es content, Rémi où vas-tu Je te vois plus. Salut hum, Très joli Oui Bon et eh ben c'est chouette Je propose pour finir d'aller ranger mon inventaire très rapidement et de faire un petit selfie. Puisque j'ai plus beaucoup de batterie là-haut en plus. Donc si vous ne me voyez plus en webcam, c'est à cause de ça. Qu'est-ce que je peux mettre je vais remettre le coton, les galets ils sont là-haut, ça je suis blindée, ça aussi. Je vais mettre les algues. Les Mickey Waffles, j'ai envie de les garder Je peux pas les poser quelque part Ah oh, mais si, peut-être, attendez. Alors la méthode est un peu compliquée. Il faut que je lâche Lego. Non, non Voilà. Ensuite, meuble. Et je vais voir si je peux pas... Ah, voilà Trop bien On peut manger des gaufres Mickey chez moi, vous voyez On est bien, hein Allez, un petit selfie Avec qui C'est ça la question. Ah bah, ben avec Mini Oh, Mickey, Mini Allez, on va voir le boss. Hop Mickey Que dirais-tu d'un petit selfie, tous les deux On va se baisser. Non mais Mickey, tu vas où Oh l'autre, il est parti Mickey Ah, il est revenu. Ah le vent qu'il a voulu mettre. Je vais la refaire, je vais mieux cadrer. Voilà, on est trop mignons. Bon, bah écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter là. Vous avez vu que la caméra, elle m'a déjà lâchée. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo improvisée vous a plu. Franchement, ravi d'avoir pu la faire. Et puis euh, si vous avez envie de revoir des petits moments ma partie sur Destiny Dreamlight Valley, n'hésitez pas à me le dire et je reposterai des petites vidéos comme ça de temps en temps. Sur ce, je vous laisse là. Et puis écoutez, j'espère qu'on se retrouve très bientôt sur la chaîne ou sur les réseaux. En attendant la prochaine vidéo. Plein de gros bisous et à bientôt. Ciao